une fois que l'hiver est arrivé on sait plus trop comment s'habiller, qu'on voit plus grand chose pour nous inspirer, bon déjà un on sort plus vraiment et quand on le fait tout le monde est caché sous une énorme grosse veste bien chaude donc j'avoue c'est un peu compliqué, du coup pour te donner un peu d'idée, je vais te présenter les dernières tendances coréennes pour cet hiver, j'ai parcouru plusieurs comptes K-pop ou d'influenceurs pour te partager 5 styles coréens à connaître pour cette saison, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura, mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspire de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse, et eh bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. On commence par le monochrome c'est porter que des vêtements d'une même couleur ou de teintes très rapprochées. Par exemple, ça pourrait être une tenue complètement violette, et on a vu ce style de tenue chez plusieurs idols K-pop, notamment bah, Jenny avec son chien-chien. Et le petit chien chien il est important. <rire> Ou alors un autre excellent exemple de ça c'est Blackpink dans leur clip de How you like that où elles sont toutes habillées entièrement en blanc et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment avoir leur style dans ce clip là donc je te mettrai la vidéo en description. C'est vrai que c'est une tenue qui donne extrêmement bien, limite ça donne un petit côté chic mais en vrai je trouve qu'elle est assez compliquée à réaliser. Pourquoi Parce qu'en fait alors mis à part pour le monochrome de noir, soit la chose que je fais absolument tout le temps, ça le noir il n'y a pas 15 milliards de noirs, c'est assez facile à faire, mais pour les autres couleurs, ça peut vite finir un peu en peau pourrie. à moins que tu achètes directement l'ensemble avec la bonne couleur, ça peut vite créer des incohérences. Même avec du blanc, parce qu'il y a plusieurs types de blancs, t'as le blanc vraiment pur, t'as le blanc un peu ivoire, as vraiment, et les mettre ensemble sans que ce soit la même teinte, ça donne un truc des fois un peu, t'as essayé mais t'as pas réussi, si tu vois ce que je veux dire. Mon conseil pour cette tendance du monochrome, c'est soit acheter directement un ensemble, qui est fait pour ça, qui après tu peux les mélanger autrement, hein, c'est égal, ou soit de rester sur le monochrome du noir. La deuxième tendance que j'ai envie de partager avec toi, c'est la robe fleurie. Je t'avoue que je suis étonnée de la voir en hiver, parce que finalement elle est plutôt pour le printemps-été. Après, l'avantage clairement de cette tendance là, c'est que du coup tu vas pouvoir réutiliser tes vêtements tout le long de l'année, et ça, ça on aime. Pour qu'elle puisse passer un peu en hiver, ce que je te conseille c'est de mettre des collants et peut-être de mettre un col relais en dessous, je pense que ça peut faire un très joli look. Mettre aussi par exemple des longues bottes, je pense que ça peut très bien donner. Et mon conseil si la robe fleurie que tu as elle est très légère, c'est de mettre une grosse ceinture au centre pour vraiment bien la centrer et donner un peu de caractère à tout ça, un peu finalement comme Sunmi elle fait dans cette photo là. Et je mettrai en lien dans la description tous les vêtements qui peuvent correspondre aux tendances que je partage avec toi aujourd'hui. On passe à un accessoire qui est le chapeau. Et justement, le chapeau, c'est ce qui compléterait parfaitement le look d'avant avec la robe fleurie pour cet hiver. C'est vrai que finalement, les chapeaux, que ce soit les casquettes, c'est énormément porté déjà de base par les idoles K-pop. Mais je trouve que ça commence à se démocratiser de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde qui commence à en porter. Les chapeaux ou les casquettes, finalement, c'est un excellent moyen pour se donner un style coréen sans trop dépenser, puisque c'est un accessoire qui est relativement abordable. Et clairement, le chapeau ou la casquette, c'est quand même un du style coréen ou surtout du style des idoles K-pop. J'ai déjà fait une vidéo sur les accessoires K-pop à absolument avoir dans sa garde-robe, je te la mettrai en lien comme ça tu peux checker ça tout à l'heure. Parfaite pour cet hiver, la doudoune. Y a rien de plus confort que ces grosses vestes bien chaudes, bien douillettes, et en plus elles sont très tendance en Corée. On voit très souvent les actrices ou les acteurs de K-drama quand ils sont sur les sets de tournage en portée, en attendant en fait, de filmer, ils sont souvent sur le côté avec leurs grandes vestes et un petit thé dans la main pour se réchauffer, c'est exactement ça, c'est à fond dans la tendance coréenne. Finalement j'ai presque un peu l'impression que c'est un classique, je sais pas ce que tu en penses. Perso de toutes ces tendances là, c'est la seule où j'ai aussi une doudoune qui est rouge, alors par contre je l'ai pris chez les gars parce que voilà j'avais envie d'un truc bien bien gros et tout, et d'ailleurs ça m'a fait marrer une fois, il y a un gars qui passait à côté de moi qui avait exactement la même veste, qui me fait oh, très jolie veste, etc. oui merci. <rire> et finalement c'est un moyen d'avoir quelque chose de tendance quand tu sors dans le froid et que tu tu te lis d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéos sur le style coréen, n'hésite pas à mettre un petit like On continue avec le statement blazer, j'arrive pas à trouver de traduction pour le français mais statement c'est un mot qu'on utilise pour qualifier quelque chose d'original qui ne passe pas inaperçu, qui attire un peu l'œil. Donc un statement blazer c'est un blazer qui a quelque chose d'original, quelque chose qui nous attire et qui va vraiment être la pièce centrale d'une tenue justement parce qu'elle est tellement forte. C'est ma tendance favorite des 5, et par exemple sur cette photo-là, la veste que Joan porte, donc c'est une de la marque Supreme, Suprême qui est aussi extrêmement populaire en Corée, et cette veste-là, je la trouve tellement belle, je voudrais vraiment avoir une veste similaire à celle-ci, alors j'ai pas encore trouvé, et je trouve que c'est une excellente tendance, dans le sens où tu peux avoir une tenue Très simple, juste avec ce blazer qui est assez incroyable, on va dire, et avoir une tenue hyper tendance, hyper fashion, sans faire aucun effort. Qu'on se le dise, t'as rien à faire. C'était donc les 5 tendances pour avoir un style coréen cet hiver. J'ai une playlist avec plein de vidéos sur la mode coréenne, si ça t'intéresse, ou sinon, tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez, salut!